Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette vidéo. Bah, ceux qui étaient là dimanche pendant le live, qui ont vu le replay sur Twitch, ils ont vu que dimanche sur Twitch à 16h, on a fait l'enregistrement des deux émissions. Ensuite, on les cut et on les met sur GLG vidéo le mercredi. Avec du vêtement et le samedi avec du putaclic. Bon, aujourd'hui, c'est demi putaclic. Après, vous verrez que ça sera beaucoup plus intéressant la semaine prochaine avec une montre qui ressemble fortement à l'Apple Watch Ultra pour 35 euros. Charge sans fil, finition métal. Enfin, bon, on verra ça. Je ne devrais pas vous teaser. Là, je commence. Ce sera dimanche à 16h sur Twitch et samedi prochain pour vous sur GLG vidéo. Allez, on commence par la marque Inflation. Chou, Allez, découvrons un petit peu le site Inflation. J'adore le, le nom. Je ne sais pas la marque la plus tendance du moment. <rire> tout le monde en parle <rire> sur toutes les télé et sur toutes les radios bon il y a des trucs un peu sympas euh... bon là on est plutôt dans Oxford voilà ce truc euh... et pyjama voilà. non il y a des trucs plein plein trop bien là non on peut voir vos meilleures ventes ah oh, la doudoune elle est sympa avec la capuche et tout euh... voilà il y avait des trucs plus exotiques euh, quand j'ai fait sur l'achat et tout et les ça fait très marque coréenne avec les pyjamas oh, c'est horrible ces pyjamas mais ça se trouve c'est super confortable et chaud comme vous n'allez plus d'électricité et plus de chauffage en même temps, euh, on va dire euh, fonce, Alphonse voilà, on regarde un peu dans les euh, dans les articles en promo euh, ouais, oui, il y a des trucs sympas euh, je sais pas, c'est un, un style qui est très particulier en même temps euh, voilà. soit accroche ça t'accroche pas. Allez, premier produit, j'ai pris, pris une casquette. Oui, parce que casquette à l'envers. Voilà. Donc, euh, non, parce que j'aime bien, j'ai pris des produits que je vais garder pour moi. C'est passé quoi là On dirait. Ah oui, ils font des. J'ai vu la fois, enfin, j'ai reçu un truc, c'était un enveloppe à bulles et tout. Là, j'ai un cutter. Mais bon, moi, on me donnait un cutter et, et un emballage, déchire tout à la casquette, l'emballage, le logo et tout. Allez, euh... alors, combien la casquette 12,59€ pour vous en France. Taille unique. Donc, on ne risque pas de se tromper. Alors, si on prend la casquette, on va enlever ça là. Oh Oh, super J'ai pas... En fait, j'ai commandé il y a tellement longtemps. Et après, bon, vous savez, il faut le temps que ça arrive et tout. Puis après, je l'ai laissé. Euh... J'ai laissé... laissé les sacs là. Puis après, je me dis, j'attends vraiment de les déballer pour. Ah, c'est bien ça Oh, c'est pas mal, ça c'est bien, ça c'est l'étiquette. Euh, 100% euh, New Wave Street Culture Design by Inflation. Voilà, donc c'est vraiment leur marque. Ok, ça c'est bon. À l'intérieur, petit logo Ramba. Est-ce que Ramba, Ramba? Ici, jeune, young, yos, yos, yos, comme moi. Voilà, elle est euh, très, euh, très quali. Ouais. Je vous fais pas essayage tout de suite. Attention, moi oh, il est chaud. Non, il n'est pas encore chauve. Ça va. Alors, oh putain pile <rire> Il l'a déjà essayé. Il l'a déjà essayé avant. Waouh wow. wow. ouais, Waouh super. Est magnifique cette casquette. tu vois Trop bien, regarde, elle est un peu inclinée comme ça. nanana Le petit truc à l'arrière, la casquette à l'envers. Je sais pas si on peut pas le mettre dans une Il y a pas une... une boucle là, on peut pas le mettre dedans, fais voir. Non Si on met à l'envers. Oh mais il a... oui, mais il y a un petit smiley, regarde Voilà bon. Prince de Bel Air. Attends, on va mettre ça là-dedans. On va mettre ça là derrière. Pas mal. Pas mal, pas mal. Bon, le bleu, euh, ça pique un peu. Mais euh, personnellement, j'aime bien. Allez, si Prince sur leur site, disponible en noir, en bleu ou en beige. Sand. Sable. Bah oui, bien évidemment. Euh, mesure très bien putain, elle était pile à ma taille hein. pile pile ma tête là toujours les vidéos de la routine <rire> une grosse tête et tu, y a jamais rien qui rentre dedans euh, on peut l'ouvrir et la fermer avec le petit truc devant elle est super classe hein waouh <rire> oh, putain là je le crâne est garni euh, nuque voilà j'aime beaucoup j'aime beaucoup euh... super classe Très bien, très bien fini. Elle n'est pas excessivement chère. 12 balles. Euh... Après, il n'y a pas non plus. Euh... D'accord, c'est de la casquette, ça s'achète. Hein. C'est la casquette générique. Ils ont juste fait broder un truc ici. Et le truc bleu à l'arrière, le petit smiley et tout. Euh... Non, franchement, euh... franchement, euh... j'aime beaucoup. Voilà. Je vais voir l'avis du chat. Et après, on fera le deuxième produit. Allez, c'est parti pour notre deuxième article. J'ai pris un t-shirt de la marque Implation. Ah, le made in à mon pote. Je peux te dire, on ne trouvera pas sur le. Sur la marchandise. Alors, comment ça s'ouvre Comme si c'était important. Es. Comment ça s'ouvre Le moment ASMR. Euh... j'ai pris quelle taille là J'ai pris euh, Tripixel ou quoi J'ai J'ai pris L. Ça a l'air d'être le jour et la nuit là. J'ai pris L pour. Euh... Oh la vache, c'est un pyjama. Oh, ça va. Ça va. Oh la vache, ouais, oh, les épaules. Alors c'est les coupes, euh, les coupes tordues, tu vois, c'est les épaules, on voit que. Il euh, n'y a rien qui va. Et eh, il est L, t'imagines Il y a L et Non, il y a MLXL. Ah ouais, putain là, le L. Waouh Alors, euh, vous allez voir un peu. J'ai perdu, j'ai perdu, perdu la caméra. J'ai perdu la caméra. là Bon, nice day. Not good, but not bad. Il est pas mal, hein, euh, en mode smiley comme ça, là. Un ah, advice, ah, il est pas mal, mais il est sympa. La qualité a l'air super clean. Alors, New Wave Street Culture euh, Design by Inflation, elle. Alors là, par contre, autant l'autre, là, le L, euh, est fait pour un boys band, autant là, euh, c'est fait pour du K-pop. Alors, New Wave Street Culture, 100% coton ou 100% coton. Bon, bah écoute, euh, moi, je pense qu'on va essayer. Eh bah, ben écoute, alors, le problème, c'est que voilà, il y, y a du vert et tout. Bon, bah, la taille, euh, ouais, marque euh, ouais, XL. Elle, hein. putain, il est large! Ah, regardez les épaules. Les épaules elles sont là. Le truc, il tape jusque-là. C'est euh, aussi moche que sur leur, euh, leur publicité. Lui, on voit bien que de toute façon, ouais, en fait, c'est fait pour être porté comme ça. C'est parce que je suis pas ne suis pas branché. Mais il euh, y en a plein sur Internet, ces espèces de genre de t-shirt, beaucoup trop grand. Et là, en fait, celui-là, il n'est pas si grand que ça, mais il a une coupe de... bizarre. Une coupe, il a une coupe bizarre, Je n'ai pas du tout l'habitude de porter tout ça, parce qu'en fait quand tu regardes bien, il descend pas plus bas que toi, il ne descend pas ici là, il va bien au niveau du bas et tout, ça aurait mérité un M quand même, hein, malgré tout, pour avoir un truc un peu plus sympa, M, euh, alors je pas, suis pas allé jusqu'au bus, je me suis dit L c'est bon quoi, tu vois. Et euh, ouais, ça. non, ça se porte comme ça. Lui, il le porte. Voilà, il l'a bien ici, là. Après, on voit bien que ça tombe pas du tout au niveau des épaules. Ça tombe beaucoup plus bas. C'est vrai que si ça tombait, la coupe est tellement. Euh, on l'a vu tout à l'heure. La coupe elle est tellement en pyramide que c'est vrai que même si c'était plus court, ça serait pas. Non, non, c'est fait pour être porté comme ça. C'est. Euh, c'est pas du tout ma cam. Mais bon, pourquoi pas, euh, je veux dire. Pour être euh, jeune et... Ouais, elle, elle a un truc... Elle, elle, ça doit être une grignette, voilà. Elle porte le M le plus petit qu'ils avaient. Et c'est une robe. Ah oh, ouais, a carrément. <rire> voilà. Bon, il est euh, très, très quali. Bon, 21,19€ quand même. Hein. Euh, ils en font pas cadeau, hein, euh, du dossier, là. Je, je suis pas... Euh, mes, mes fans. Fais voir, attends, si je remets en, en faisce. Là, voilà, il n'y a pas de... Ah, si, il y a toujours le fond vert là. Putain, mais il y a du fond vert partout là, dans cette histoire. Ah, voilà, regarde. Et sans le sans le fond. <rire> si, sans le fond vert. Toujours avec le fond vert. Mais avec le t-shirt. Euh... Écoute, euh... les couleurs sont sympas. Le logo aussi. Après, ça se porte comme ça. Hein. Je veux dire, tous les rappeurs euh... coréens de chez K-pop, euh... ils ont le même. Donc, en même temps, à mon avis, c'est comme ça que ça se porte. Vous me direz ça dans les commentaires. J'aime bien aussi, pourquoi pas. Eh bien, écoute, les deux produits de la marque Inflation vivent, <rire> j'ai envie de vous dire, vive l'inflation. <rire> non, ben non, bien sûr que non. Mais les deux produits sont très quali. Alors, c'est pas les moins chers qu'on a vus, mais bon, la casquette à 12,59€, je la trouve très quali, très sympa. Après, à l'envers, comme ça... Mettons un peu le truc sur le côté à l'envers avec le smiley et tout, euh... ouais, c'est bien. Oh, j'ai gagné, j'ai pris cinq ans de... de moins de vie. J'ai pris cinq ans de regarde, on dirait pas 35 ans là, tranquille. Regarde. Non, bon, ouais, j'aurais essayé la casquette, trop bien. 12,59. Je trouve que le prix est bien justifié. Encore une fois, c'est une marque qui est très jeune, hein, comme moi, donc forcément, si vous êtes vieux comme mon auditoire, mon audience. Ça sera peut-être pas votre cam, mais peut-être pour vos enfants. Prince de Bel-Air. Hein. Vraiment, le euh, prince de Bel-Air. le mec qui a 30 ans, mais... <rire> non, copyright. Bon, la casquette, j'aime beaucoup. Le t-shirt... C'est euh... un autre délire. C'est un autre délire. L'autre était tellement moulant. L'autre était trop moulant. Celui que j'avais à la base, à l'origine, était bien. <rire> Avec le, le Star Wars dessus et tout, était ma taille. L'autre était peut-être un peu trop moulant. Et lui, il est peut-être un peu trop... Euh... Non, il est à ma taille, mais la coupe est complètement bizarre, voilà. Et 21,19€ quand même, voilà. Vous me direz, j'aime beaucoup le petit Mario euh, dessus. Nice day et tout. C'est un autre style. C'est un autre style, encore une fois. Euh, voilà, on est cap -up, euh, On va pas capoter. Voilà, voilà, on est euh, aujourd'hui. On est comme ça. Inflation, nous fait des blagues. Vous me direz de la casquette ou le t-shirt, quel est votre produit préféré hein, moi, Je lis tous les commentaires, tout ça, tout ça. Et puis, on, on se retrouvera bah, alors, dimanche prochain pour l'enregistrement. Dimanche prochain, on fera une marque et euh, l'Apple Watch Ultra, euh, tout ça, tout ça, à 35 euros. Et on verra que par rapport à la vraie. Euh, pff, <rire> Incroyable. Pour le prix, on verra que par rapport au prix, de, de, de, de si vous avez suivi mon sur Instagram, entre celle-là qui vaut quand même 35 balles, hop là l'autre est tombée, entre celle-là qui vaut 35 balles, et franchement, pour 35 balles, elle est vraiment pas mal, et celle-là qui vaut chez vous 1000 balles. Et pour 1000 balles, bon, elle est pas mal, mais bon, 1000 balles, quoi. 35 balles, voilà. On verra ça la semaine prochaine. Vous verrez l'enregistrement dimanche à 16h sur Twitch et après, euh, samedi, de la semaine d'après, sur GLG Vidéo. Eh, merci à tous. Et je vais finir un peu avec le chat. Allez, bye-bye.